Bonjour à tous. Ah, cette vidéo est un peu spéciale parce que j'ai dû prendre des notes, hein, tellement euh, c'était euh, un peu aberrant. Et euh, donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit et forcément, je vais faire mon petit commentaire entre les deux hein, et euh, vous en tirer les conclusions que vous voudrez en sachant que je ne suis qu'une compotiste et que, de toute façon, tout ce que je raconte n'est que pure foutaise. Beaucoup de gens se mettent en danger, eux et leurs proches, en ne voulant pas ouvrir les yeux et voir ce qui se passe ici et maintenant. La liste que je vais vous donner ne me concerne pas, car j'ai choisi mon camp. Je suis d'ailleurs assez critiquée pour ça. Néanmoins, il suffit d'être un peu curieux, de voir que quelque chose ne tourne pas rond pour commencer à se poser des questions. Alors voici une liste que beaucoup croient encore être fausse. Je ne donne ici que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Alors, l'État fait tout ce qu'il faut pour nous sauver la vie. Ah, on le voit, hein il fait tout ce qu'il faut pour nous sauver la vie. Il nous enlève les, mé les médicaments, il nous enlève les masques, il nous enlève tout, mais il fait tout ce qu'il faut. N'oubliez pas ça. Hein. L'État ne nous ment pas. Ben non, il ne nous ment pas. Pourquoi il nous mentirait À quoi ça servirait Où est le bénéfice que l'État nous mente Pourquoi il nous mentirait Je vous demande. Le confinement est une solution pour nous protéger du virus le confinement est une solution pour nous protéger du virus. Un virus qui euh, ne fait au final pas plus de... Je ne dis pas qu'il n'existe pas, hein Mais un virus qui au final ne fait pas plus de morts qu'une grippe euh, normale. Ce qu'on oublie de dire, c'est quand même... Désolé. Ce que l'on oublie de dire, c'est que quand même, dans le virus... Ah est inclus toutes les maladies qu'il y avait auparavant, mais qu'on a oubliées. Parce qu'il y a des gens cardiaques, il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui sont en surpoids, il y a des gens qui ont des problèmes de circulation sanguine. Il y a plein de maladies, en fait, qui se sont retrouvées dans le virus. Et comme... Bah, toutes ces maladies ont disparu pendant le virus. Du coup, eh ben, il y a des milliers de morts. Bah ben ouais, il y a des milliers de morts. De là à ce qu'on nous dise que les morts de la route sont dues aussi au virus, ah, il n'y a encore pas des kilomètres. Voilà. Donc on confine. Le virus est très grave. Je viens de le dire. L'État ne nous met pas en esclavage. Non, non, il ne nous met pas en esclavage. Donc, euh, déjà, il nous oblige à être en prison chez nous. Parce qu'on est en prison quand même. Hein? Parce que pour sortir, il nous faut une attestation. Donc, hein? Pour euh, le moindre petit truc, hein? aller faire un tour dans la forêt, au milieu de, où il n'y a personne, où il y a juste la verdure. Personne. Hein? Vous, vous, vous allez faire un tour avec euh, votre famille... Euh, en forêt ou dans la rue et vous faut votre attestation comme quoi vous, vous prenez juste l'air voilà euh, vous êtes en prison, vous savez en prison on vous donne une heure par jour quand on est en prison on vous donne une heure par jour pour sortir là vous pouvez sortir avec votre attestation une heure voilà et avant le couvre-feu, parce qu'après le couvre-feu ça fonctionne plus avant le couvre-feu mais on n'est pas en prison non, non, on n'est pas en prison. On a le droit d'aller en course avec l'attestation. Euh, on n'a pas le droit d'aller voir nos familles. Ah, on ne sait jamais, hein, des fois que... Mais bon, on n'est pas en prison. Ah non, non, non, on n'est pas en prison. On n'est pas, pas en prison du tout. Alors... Je, je sais plus. Euh... Les vaccins sont bons pour nous. Mmh. Les vaccins sont bons pour nous. Alors j'ai mis sur ma page Facebook hein, un lien euh, qui explique exactement ce que sont les vaccins et d'ailleurs je vais peut-être le mettre sous la vidéo ce que sont les vaccins et ce qu'il y a dedans. Et euh, pour le coup ce n'est pas une page fake c'est euh, une page qui vous dit la vérité. Une certaine vérité que certaines personnes ne veulent pas entendre, ceux qui sont pro-vaccins ne voudront pas comprendre que c'est la vérité. Mais malheureusement, bah, je suis désolée de vous dire que c'est comme ça. Donc, les vaccins, ils sont bons pour la santé. N'oubliez hein? pas. Mais avant de dire les vaccins sont bons pour la santé, je vous conseille vivement d'aller regarder le lien que je vous mets en dessous et après, vous jugerez du bienfait des vaccins. La 5G fait partie de l'évolution. Ah, bah, la 5G fait partie de l'évolution. Bah oui. On a eu la 3G, la 4G, la 5G, on aura la 6G, la 7G. La... Et ouais, bah ça fait partie de l'évolution. Bah je ne sais pas de laquelle en fait. Hein, parce que nombreux pays, hein, de nombreux pays sont quand même en train de détruire la 5G. La, les antennes de 5G, sont en train de les détruire. Pardon, je, je suis désolée, il y a du vent, il y a, il y a du soleil, mais il y a du vent. Donc, euh, voilà. euh, ils sont en train de détruire euh, les antennes de 5G. Si les gens pensaient que euh, ça fait partie de l'évolution, ils ne détruiraient pas les antennes de la 5G. Donc c'est qu'il y a un problème derrière ces antennes de la 5G. Et pourquoi est-ce qu'on profite du confinement pour euh, nous les poser en douceur et pourquoi est-ce qu'on nous oblige On nous oblige, puisque on les pose euh, pendant le confinement, vu qu'on n'a pas le droit de protester. Alors pourquoi est-ce qu'on nous oblige Est-ce qu'on nous impose la 5G Je vous demande. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose derrière la 5G Non, je ne sais pas, peut-être. La puce RFID n'est pas une puce pour nous surveiller et nous contrôler. Bah tiens. Vous voyez, c'est pas vrai, pas du tout, c'est juste pour nous permettre de prendre notre bus, notre train, c'est juste pour nous permettre d'ouvrir des portes, de les fermer, c'est juste pour nous permettre d'aller à la banque, même si on n'a pas notre carte bancaire pour pouvoir retirer des sous, euh, c'est juste pour pouvoir aller chez le médecin sans avoir la carte vitale. Alors là, déjà, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Hein? Je, ça fait beaucoup. Euh, je pense, et ça, c'est un avis tout personnel, hein, mais bon, vous pouvez aller chercher, hein, que si on peut faire tout ça avec la avec euh, la puce, bah, on peut aussi nous contrôler. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. je vous rappelle que tout ce que je vous dis ne sont que des conneries Donc, ouais, je vous dis ça, je vous dis rien le vaccin le, le vaccin n'est pas en préparation et euh, il, il n'est pas encore fabriqué bon ben, moi je veux juste je veux je veux bien euh, il est juste là pour me sauver la vie ouais ben, alors moi je veux bien euh, il est en cours de préparation, soi-disant. Euh, J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il euh, y a des essais euh, qui sont déjà faits euh, en Afrique. Euh, pourquoi en Afrique d'ailleurs hein, Parce qu'ils ne peuvent pas se révolter, parce qu'ils ils, n'en parlent pas à la parole. Donc euh, bah, on les fait aux, aux jeunes africains. Qui, euh, qui finissent très malades, voire pire, qui, qui en meurent. Mais euh, non, non, non, Et le vaccin n'est pas encore fait. Et euh, euh, Non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de gens attendent ce vaccin avec impatience, qui n'est pas en cours, qui n'a pas encore été fait, et qui n'est pas en train d'être essayé actuellement sur les peuples africains. Si je vous dis ça c'est parce que dans mes contacts j'ai des personnes qui vivent en Afrique qui sont en Afrique et qui peuvent témoigner de la situation encore une fois c'est pas vrai, je complote ah, le virus ne mute pas selon les personnes alors c'est une étude qui est menée c'est une étude qui est menée mais qui n'est pas, pas spécialement euh, dite à tout le monde le virus mute après, il muterait selon son hôte. Ouais, il s'adapte à son hôte. Hein? Ben, c'est un peu normal hein, puisque c'est un virus. Donc il s'adapte à son hôte. Voilà. Ouais. Que vous dire d'autre Allez chercher, allez voir. Quand on attrape le virus, on est immunisé. Ah, c'est une bonne blague il euh, y a plein de témoignages qui se font actuellement en disant que les personnes qui ont attrapé le virus une fois sont susceptibles de l'attraper deux fois et des gens disent qu'ils l'ont eu une fois et dans les mois qui ont suivi ils l'ont rattrapé une deuxième fois bon moi je dis ça, je rien hein, euh. alors restons immunisés contre le virus c'est tout à fait normal Euh, euh, L'État ne prépare pas l'après-confinement. Non, non, non, non, non, non, non. Avec tout ce qu'il leur, qui leur prend en fesses, pardon, excusez-moi, euh, il ne prépare pas, non, non, non. Il, euh, il est... D'ailleurs, ça va avec celle qui est juste en dessous. Euh, il est normal que l'armée euh, se serve, se fasse des réserves de chloroquine et de masques. Donc, euh, l'État ne... L'État ne prépare pas l'après-confinement, non. Euh, L'État a dépensé des millions d'euros dans des drones pour euh, nous surveiller. Hein? Voilà. Euh, L'État a commandé euh, des armes euh, puissantes. Euh, L'État a commandé euh, des, des LBT, des LTD, euh, bref. Euh, l'armée euh, a des masques, l'armée a de la chloroquinine, mais l'État ne prépare pas l'après-confinement. Dites-moi, la chloroquinine c'est quoi La chloroquinine c'est donc un traitement, donc là, que le professeur Raoul a mis en place pour euh, ceux qui auraient attrapé le virus et qui sont en l'étape 1 ou 2 avant... Euh, avant que ce soit trop tard hein, et qui fonctionne et qui a de très bons résultats mmh? bon à partir de là euh, c'est un antipaludéen hein. bon l'armée que je sache aujourd'hui en France à part contre le virus on n'est pas en guerre et encore c'est Macron qui a dit qu'on était en guerre parce que finalement on n'est pas en guerre donc à quoi ça sert tout, c'est euh, toutes, toutes ces commandes de chloroquine pour l'armée. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont euh, l'intention, ils sont avec l'OMS. Euh. Non, pardon, l'ONU. Je me trompe. Ah, bah, de toute façon, c'est à, à peu près la même chose. Euh, l'état, euh, L'armée fait partie de l'ONU et, et donc peut-être qu'on va aller faire un petit tour en Afrique. Hein on se prépare avec la chlorothénie Bah oui parce que les Africains même si euh, ils n'ont pas beaucoup d'armes pour se défendre, ils peuvent euh, refuser, ils, peuvent, ils ont le droit de refuser et euh, beaucoup bah, refusent. Alors bah, on, on, va leur, euh, on va les aider euh, gentiment avec l'armée à accepter hein, les tests qui deviennent des cobayes. Hein. Bon, de mon côté, c'est qu'on ne fait plus les cobayes avec les animaux. De l'autre côté, c'est l'être humain qui fait le cobaye. Ah, bah, il faut bien un cobaye hein? Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé une réflexion qu'on m'a faite hier, hein? c'est que, ben bah non, écoute, on n'a pas testé euh, la chloroquine avec euh, le placebo. Donc, on ne peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner ben non, on ne peut pas être sûr à 100% sauf que les personnes qui ont été traitées juste avec uh, la chloroquine ou chloro bref et qui n'ont pas eu de placebo ben ils s'en sont sortis c'est marrant, hein. on n'a pas eu besoin de placebo alors pourquoi mettre un placebo pourquoi remettre en doute quelque chose qui fonctionne Hein pourquoi je ne sais pas remettre en doute quelque chose qui fonctionne et qui ne fonctionne pas que depuis, euh, depuis le virus, hein, qui ne fonctionne pas que depuis euh, 10 ans, hein. ça fait plus de 30 ans, hein, euh, voire plus que ça fonctionne. Mais là tout d'un coup, paf, ça ne fonctionne plus, oh bah ben merde, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ben, Je ne sais pas. Bah, toujours est-il qu'il bah, euh, nous faut des tests approfondis et euh, il nous faut euh, faire des tests avec la chloroquine et, de, et, et, et des placebos. Alors, euh, euh, moi je vous dirais que les placebos ça risque de marcher pour la simple et bonne raison que la personne qui croit prendre le médicament prend un placebo et que notre corps étant euh, intelligent et que notre cerveau, lui, étant persuadé qu'il prend un médicament, alors qu'il ne prend que de la farine et de l'eau, pardon mais ça m'énerve, ne prend que de la farine et de l'eau, et donc, bah, euh, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau Le cerveau, il se dit, on, on a un traitement. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire Eh bah, ben, il, il va développer des immunités. Et oui, des immunités donc forcément, le placebo risque de fonctionner aussi. Ah eh ouais Sauf qu'il ne faut pas que le patient le sache que c'est un placebo. Parce qu'à partir du moment où il sait que c'est un placebo, c'est foutu. Hein? Est... Le cerveau n'est pas con, il sait très bien que le placebo c'est de la miette. Donc euh, voilà. Eh bien, ça risque de fonctionner. Eh bah, oui. Bah, oui, bah oui. Parce que euh, notre corps est intelligent et qu'à partir du moment où on lui dit que c'est un traitement pour l'aider, et eh bien, lui va se mettre en œuvre. Bon, déjà, il se met en œuvre sans traitement. Hein. Mais si en plus, on l'aide, ben, bah, ça va faire encore plus. Donc, euh, ça risque de fonctionner aussi le placebo. On en déplaise à certains. Mais bon. Voilà. Euh, donc, euh, j'en étais où, moi, de mon histoire Ah oui, euh, l'État a été pris de court et n'a pas pu prévenir. Prévoir les masques. Ah, c'est bizarre, hein Il n'a pas pu prévoir les masques, ni le traitement qui va avec. Ah, c'est bizarre. Parce que juste avant, il y avait des masques à vendre. Dans les pharmacies, euh, il y avait des masques. Il y avait. il y avait Pour les anciennes grippes d'avant, etc. Il y avait des masques qui étaient là. À partir du moment où le virus s'est déclenché, paf, plus de masques, disparu de masques. peu. pourquoi À qui vont les masques Ah, on peut même pas dire qu'ils vont au personnel euh, soignant, hein, parce qu'ils n'en en ont pas non plus. Ah non, ils en ont pas, ils sont en attente. Ils sont en attente. En fait, on aura peut-être les masques quand il n'y aura plus de virus. Ouais, c'est possible. Mais quand est-ce qu'on aura plus de virus D'après l'état, ça risque de durer un petit moment je ne vais pas trop partir sur la question parce que ça va m'emmener ailleurs et pour le coup, parce que j'ai déjà euh, des choses en tête et donc euh, pour le coup euh, on va sortir un peu de ma liste mais euh, je me demande comment ça se fait que juste avant euh, le confinement il euh, y ait eu des masques et qu'à partir du confinement, plus de masques et les pharmacies qui en ont, elles eh ben, n'ont pas le droit de les vendre parce que si elles les vendent eh bah, ben... Elles ont une amende. C'est pas bizarre, il n'y a pas quelque chose qui... Non? non Non, non, monsieur, vous avez raison. Non, me croyez pas, pas. Alors, euh, je continue, ne vous inquiétez pas. Hein, alors... Et euh... alors, le docteur Raoul est un expert borderline. Oui. Il, il raconte tout et n'importe quoi, ce professeur. C'est fou, ça, hein? Ah bah ouais, il a plus de 30 ans d'expérience derrière lui. Euh, il nous a découvert un médicament qui fonctionnait sur euh, les symptômes, les premiers symptômes de, du virus. Mais non, non c'est un menteur, c'est euh, non. C'est pas compliqué, on veut même le radier de l'ordre des médecins. Enfin, euh, on souhaite. Hein, L'État souhaite le radier de l'ordre des médecins parce qu'il raconte que des conneries. Moi, je pense que c'est, comme disait, euh, j'ai entendu une vidéo hier qui disait que le docteur, le professeur Raoul, était en fait un caillou dans leurs chaussures. Bah ouais. Eux, ils voulaient absolument vendre leur vaccin. Hein? Le professeur Raoul, qu'est-ce qu'il a fait Chouac! Il leur a coupé l'herbe sous le pied et dit, moi, j'ai un traitement qui fonctionne. Ah, merde. foutu les vaccins. On euh, euh, ne peut plus les obliger. Bah ben non. Il y a un, il y a un traitement... On peut, euh, euh, ne prend le vaccin que ceux qui le veulent Il y a un traitement, voilà tout va bien madame la marquise finalement, le feu il n'est pas si grave que ça euh... alors c'est normal d'avoir une application sur son téléphone pour se protéger du virus ah oui, l'application sur le téléphone l'application covid sur le téléphone ça c'est une bonne idée ah ouais ouais ouais hum. Oui, parce que comme ça, on va savoir euh, si vous avez fait le test ou pas, si vous avez été vacciné ou pas. Et donc, bah, vous allez pouvoir être euh, pisté pour savoir où vous allez, euh, comment vous allez. En fait, c'est un laisser passer quoi, c'est comme un passeport. Hein. Si vous avez cette application, vous pouvez sortir ou pas. Voilà, parce que si vous avez été testé, si vous avez été vacciné, vous aurez votre petit euh, rond vert. Oui, non, mais ça existe déjà en Chine. Mais euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je raconte des conneries. Mais euh, j'ai j'ai entendu dire que ça existait déjà en Chine. Et il y a déjà plusieurs témoignages hein, qui le disent. Hein, que les gens ont sur leur portable, donc euh, cette fameuse application, et que si c'est vert, ils peuvent sortir, et que si c'est rouge, bah, on leur conseille euh, vivement, fortement, voire euh, avec pression, de ne pas sortir. Bah, non. leur euh, leur laisser passer n'est pas en règle, bah voilà. Et bien l'application, moi je vous la conseille, c'est très bien, c'est génial. Alors, elle ne vous protège pas du virus, par contre, elle, elle, vous, mantient, elle vous maintient un peu plus en prison. C'est génial. Hein? C'est la suite du confinement, finalement. Oui. Euh, les tests sont sûrs Ah ouais Les tests sont sûrs ben, euh, Pas d'après ce que disait l'expert, en tout cas. Hein? D'après ce que disait l'expert, euh, ils sont sûrs à 20%. Euh, moi, je me pose la question, qui sont passés les 80% qui restent c'est quoi les 80% qui restent Si juste 20% des tests sont sûrs Enfin, ils sont sûrs à 20% en fait. Ce n'est pas que les tests sont sûrs, c'est qu'ils ne sont sûrs qu'à 20%. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui faire euh, un dépistage et que euh, vous n'avez rien attrapé, bah, votre test, il va être négatif puisque vous n'avez rien attrapé, que tout va bien, et que vous êtes négatif. Dans deux jours, vous croisez quelqu'un qui a eu le Covid et qui euh, euh, il vous le transmet. Vous devenez, euh, si vous ne tombez pas malade ou si vous vous en sortez bien et tout, vous devenez un porteur sain Oui. Mais comme vous avez déjà passé le test avant, donc du, du coup, il est caduque. Il est caduque, il ne sert à rien. Donc, euh, vous allez sortir dehors en disant, « Ouais, euh, j'ai passé le test, tout va bien, je ne suis pas infectée. alors que vous l'êtes. » hein? Donc, euh, finalement, il faudrait, euh, à chaque fois que vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un, refaire un test 15 jours après l'avoir rencontré. Sauf qu'après 15 jours l'avoir rencontré, entre-temps, vous n'êtes pas, pas resté chez vous, vous êtes sorti, vous, vous êtes... Euh, voilà. Donc, euh, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Non Non, vous avez raison. Je raconte des conneries. Et euh, pour finir, ben bah bien... Voilà, j ai, j ai, je vous ai pris quelques, quelques affirmations euh, que je vous ai démenties. Euh, je vous mettrai, euh, comme je vous ai dit, le lien en dessous, enfin le lien que j'estime euh, intéressant, euh, si vous voulez vous donner la peine de regarder. Hein, bon. Parce que c'est pareil, hein, sur les vidéos, euh, beaucoup me font des commentaires. Euh, <rire> en me disant, ouais, mais euh, tu parles pas de ci, tu parles pas de ça, mais euh, je parle. Sois curieux, regarde jusqu'à la fin, tu verras bien que j'en parle. Hein, voilà. Alors, euh, moi, j'ai une déclaration à faire, hein, et, et cela est tout à fait personnel, légitime, et euh, j'estime avoir le droit de choisir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors, moi, je ne veux. Ni masque, ni puce, ni vaccin, ni test, ni application sur mon portable. Je ne veux rien de tout ça. Rien. Je refuse d'être une esclave à la solde de l'État. De l'État, je parle de l'État français puisque je suis en France mais finalement ce qui se passe en France c'est mondial hein? c'est mondial donc je refuse tout ça ah mince bah, ils ont dit que si on refusait ça on n'avait plus le droit de sortir qu'on aurait sûrement pardon excusez-moi oh là je joue sur les mots qu'on n'aurait sûrement pas le droit de sortir et que l'on serait bah, euh, confiné chez nous parce que bah, on ne peut pas être suivi merde mince, crotte, zut, flûte. Oh Alors maintenant, on veut nous suivre. On veut savoir exactement où on va, ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait. Et euh, on nous dit que la France est un pays libre Ah Ouais, d'accord. On nous met ça sous le dos du virus. Ah, il a bon dos le virus, hein Et il est pourtant tout petit, hein, mais qu'est-ce qui est costaud, il a bon dos hein bon, bah écoutez euh, si vous voulez le croire c'est votre droit Voilà, c'est votre droit c'est euh, encore une fois c'est juste pour information c'est juste pour vous dire que euh, c'est ce, ce qui ressort le plus souvent et c'est ce qui me fait euh, le plus euh, le plus rire au final parce que les gens ils observent pas, les gens ils regardent pas voilà. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Ben Alors, ouais. oh, ben les infos, ils ne mentent jamais. Hein. Les informations, ils, elles ne mentent jamais. Elles n'arrêtent pas de se contredire, mais elles ne mentent jamais. Ben, au final, elles se contredisent parce que l'État lui-même euh, donne des fausses informations. Donc, du coup, ben, les infos donnent de fausses infos, par le fait. Hein. Et, voilà. Et comme l'État a fait exprès de nous mettre dans un brouillard euh, autre <rire> qu'un qu brouillard de purée, c'est-à-dire pour ne pas qu'on sache où on en est, pour ne pas qu'on sache où l'on va, et surtout pour ne pas qu'on sache ce que l'on veut. Et de ce fait, bah, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour retrouver la liberté. Sauf que la liberté n'est qu'une fausse illusion, en tout cas chez eux. Parce que vous allez être tracés de partout. Déjà que vous êtes tracés, hein, là c'est pour bon, moi. Hein, je suis en train de faire une vidéo, c'est bon, hein, je suis surveillée, hein. mais bon, enfin, moi je suis... C'est euh, tout le monde est tracé de partout. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et comme il y a des petits malins qui ont compris qu'il y qui avait des moyens de ne plus être tracés, de ne plus être suivis et qu'on arrête de nous espionner via le téléphone, via euh, euh, Internet, euh, via euh, les, euh, les... comment tous les réseaux, tous les euh, oranges, euh, SFR et tout ça, et il y a des petits malins qui ont réussi à trouver la solution. Bah ouais. Et c'est donc pour ça qu'on met toutes ces puces, ces trucs sur le téléphone et tout. Mais au final, ça sert à quoi Ça sert à quoi ah, la reconnaissance faciale aussi. Ah, je vous conseille la reconnaissance faciale. C'est une très bonne chose, ça, la reconnaissance faciale. Ah ouais, parce que même si vous oubliez votre téléphone... Enfin, si vous oubliez votre téléphone chez vous, hein, euh, et que vous décidez de sortir, bah, vous avez la reconnaissance faciale. Et on va vous retrouver. Et là, on va voir, euh, est-ce qu'elle a son téléphone sur elle Non, bah, elle n'a pas son téléphone sur elle. Ou sur lui, d'ailleurs. Ah, et bah, on va aller chercher plus profondément. Voilà. Et donc... Euh, vous êtes tracés quand même. Vous êtes tracés quand même. Donc la reconnaissance faciale. Et ouais, je trouve qu'en fait, au final, euh, le masque, euh, c'est génial. La reconnaissance faciale. Maintenant, avec les drones, les caméras et tout ce qui s'en suit. Nous sommes dans un pays de liberté, mes enfants. Voyons je ne raconte que des bêtises et nous sommes dans un pays de liberté et de démocratie et de tout ce qui s'en suit n'est-ce pas Regardez le soleil, il est d'accord avec moi, il brille là pourtant c'est blindé de nuages et pourtant il brille voilà. bon, bah, sur ce, hein, je vous souhaite euh, un mm -hmm. bon vendredi, 1er mm -hmm. ah. mai c'est ça ouais. mm. on est férié, c'est férié <rire> c'est férié ah. On est en confinement les gars, férié. il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de férié, il n'y a plus rien du tout, ah, il n'y a plus rien, c'est juste top, voilà. Mm. On, est en vac... on, va... on est en vacances euh, H24, mm. et puis, euh... et puis euh... juste entre nous là, on en a pour au moins 18 mois, minimum, 18 mois. Mm. Confinement, déconfinement, confinement, confinement, confinement jusqu'à ce que vous acceptiez d'être tracé, jusqu'à ce que vous acceptiez d'avoir la puce, jusqu'à ce que vous acceptiez d'avoir cette appli sur le téléphone, jusqu'à ce que vous acceptiez d'être testé, jusqu'à ce que vous acceptiez d'être vacciné et jusqu'à ce que vous acceptiez que le monde entier accepte d'avoir un masque et eh bien moi je vais être confinée jusqu'à jusqu la fin de ma vie parce que je refuse tout ça. Voilà, et eh bien c'est ça. Je vous souhaite une très bonne journée, hein, un bon mercredi férié, hein, et euh, un bon 1er mai. Ben, la, voilà Et euh, je vous aime tous de tout mon cœur, je vous aime fort et je vous embrasse. Que la paix soit avec vous.